Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va faire un débriefing du GRP, donc le Grand Raid des Pyrénées, que j'ai fait il y a maintenant deux semaines à peu près, maintenant au moment où je tourne cette vidéo. Et euh, bah écoutez j'ai décidé de vous faire un petit débriefing Alors au début je pensais vous faire un débriefing du parcours Et puis vous dire quels moments sont durs, quels moments il faut faire attention Quel moment ci quel moment ça Et puis en fait j'ai trouvé que c'était pas forcément intéressant Parce que peut-être qu'à l'année prochaine le parcours sera complètement différent Et que ben, cette vidéo n'aurait aucun sens Alors du coup j'ai décidé de vous poser des questions Enfin vous demander, vous demander qu'est-ce qui vous intéresse Et puis je vais vous donner également mon ressenti par rapport à mon premier ultra Alors je vous mettrai des, des petites images comme ça de temps en temps sur, dans la vidéo Qui n'auront pas forcément un lien avec ce que je dis, mais c'est juste pour diversifier un peu la vidéo couchez les gosses, prenez un café installez-vous parce que la vidéo va être un petit peu longue on a un petit peu de temps devant nous donc voilà, mais c'est une vidéo où vous allez sûrement apprendre plein de choses parce que vous allez pouvoir bénéficier de ma première expérience dultra trail. et bah, c'est toujours intéressant de bénéficier de ces expériences-là parce que souvent les experts euh, ceux qui ont une, grande, une bonne une grande expérience non, sou font souvent les choses par automatisme et ils se posent même plus la question ça semble tellement évident qu'ils oublient souvent de le dire des choses qui sont parfois euh, bah, pas, pas du tout évidentes pour un débutant et donc vous allez pouvoir bénéficier de cette expérience là alors du coup ça me permet de rebondir sur la première question qui m'a été posée et donc c'est par Rémi Gégard, alors Rémi Gégard c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde du trail, qui a fait de un, un grand nombre de fois la Barclays un ultra trailer de renommée bah, presque internationale qui est très très fort et il me demande Coucou, c'était donc ton premier Ultra, comme tu dis, et là tu proposes de répondre à des questions sur comment préparer au mieux son premier Ultra Trail. C'est bien ça Alors, oui. Et non Alors c'est pas pour préparer au mieux votre, votre première ultra trail. j'ai pas cette prétention-là de pouvoir avoir la parole, euh, la science infuse, et puis le voilà les, la parole divine, comme on dit. C'est surtout pour vous donner mes conseils et un ressenti, et que vous puissiez bénéficier de cette expérience, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Voilà, mais ne prenez pas ça du tout comme une parole divine, et votre expérience n'a vraiment... il a rien de mieux que euh, votre expérience et votre test pour confirmer ou faire différemment que ce que je vais dire dans cette vidéo mais voilà ce sont mes conseils et ça vaut ce que ça vaut alors voilà c'est parti on va faire un premier point sur le matériel alors j'ai eu une... enfin tout d'abord je tiens à vous dire que j'avais fait une vidéo concernant mon matos ultra trail donc je vous remets le lien de la vidéo euh, vous trouverez tout ce que j'ai utilisé sur, sur la vidéo, mais j'ai quand même eu des questions, donc je vais y répondre. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme montre C'est Nolwen qui me demande changement, euh, changement de vêtements régulièrement, montre GPS utilisée et une idée du volume que tu as bu en eau alors tout d'abord euh, bah, la montre GPS c'est ma Garmin Forerunner euh, 910 XT c'est une montre que j'avais achetée quand euh, je faisais du triathlon et euh, honnêtement si euh, je devais racheter une montre j'achèterais pas ça parce que j'ai plus d'utilité d'avoir euh, du vélo de de natation sur, sur ma montre et donc je prendrais toujours Garmin parce que ça me plaît bien euh, leur, leur interface etc parce que je connais euh, mais euh, peut-être pas celle-ci je pense que je prendrais la 245 euh, la Forerunner 245 ou 635 aussi si j'avais un petit peu plus de budget mais pour l'instant c'est pas du tout cette, ce, ce type d'achat que je souhaite faire pour l'instant pendant qu'elle est encore en vie celle-ci je m'en satisfais totalement le seul problème que j'ai eu sur cette montre là c'est au niveau de l'autonomie elle a pas tenu euh, jusqu'au premier ravito enfin au ravito où j'avais la base vie où j'avais euh, ma batterie externe pour recharger la montre et euh, bah, écoutez, bah du coup c'est un petit peu le problème que j'ai eu sur cette ultra l'autonomie la, la, mais sinon au niveau euh, coordonnées GPS etc elle a fait le taf c'était pas un souci donc voilà, alors les vêtements, changement de vêtements régulièrement alors non, j'ai pas changé de vêtements régulièrement j'ai changé de vêtements une fois euh, j'ai changé un mon t-shirt et les chaussettes au niveau de la base vie mais c'est tout euh, j'ai pensé changer euh, euh, de shorts mais j'ai même pas changé alors Aussi j'en je profite pour remercier Simalp hein, qui m'a équipé quasiment de la tête aux pieds, pour euh, bah, pas pour faire ce travail mais pour, pour, pour réaliser des tests sur leurs produits Et euh, bah, je tiens à les remercier dans cette vidéo parce que bah, leur matériel m'a bah, servi durant tout l'ultra et bah, ça a été un succès, donc merci à eux euh, Une idée de volume que tu as bu en eau, j'en ai absolument aucune idée, je dirais une connerie, euh, donc je préfère rien dire parce que j'en ai aucune idée, vraiment aucune idée tout ce que je sais, c'est que j'ai dépensé à environ 9000 calories, selon Strava, ce qui équivaut à perdre un kilo. Alors euh, voilà, donc ça c'est selon Strava, je pense que ça prend pas toutes les données, mais bon, c'est intéressant de le savoir quand même. Alors batterie externe, euh, qu'est-ce que j'ai utilisé C'est Sam qui me pose la question, euh, bravo pour ce GRP, as-tu utilisé une batterie externe Si oui, laquelle Merci d'avance. Alors c'est celle-ci que j'ai utilisé, donc oui j'ai utilisé, elle fait 20 000, ampères, 20 000 mAh, c'est une X-Dragon, je vous mets le lien dans la description, c'est un lien Amazon, c'est un lien affilié, donc si vous voulez l'acheter, bah, vous... je vous toucherai un petit truc, et en fait moi j'ai trouvé vraiment bien, il y a deux ports USB qui sont qui sont au-dessus, vous pourrez recharger vos équipements, et dont un port qui est rapide, alors ma montre a eu le temps de recharger complètement, parce qu'elle était déchargée à 100% durant le temps que j'ai dormi, donc une heure et demie, euh, et par contre mon téléphone lui sur l'autre qui était chargé sur l'autre port n'a pas eu le temps de recharger totalement alors qu'il n'était pas déchargé complètement Donc il y a vraiment un port qui charge vite et l'autre moins vite Mais voilà ça a fait le taf, elle était quasiment pas déchargée quand je l'ai reprise Donc il euh, y a vraiment une grosse euh, grosse autonomie dans cette batterie là Donc ça fait le taf par contre elle est un peu lourde donc euh, c'est vraiment une, une batterie que vous pourrez mettre dans le sac de base vie Et pas dans votre sac, enfin je vous recommande pas quoi euh, voilà donc encore une fois le lien dans la description si ça vous intéresse du, du, de prendre la même donc voilà pour le matériel j'ai pas eu plus de questions que ça là dessus peut-être parce que j'avais fait cette vidéo justement de lien avec le matos que j'utiliserai euh, allez, ensuite, euh, moi je vais vous parler du stress que j'ai eu d'avant course. J'étais complètement stressé euh, de, de, de faire cette ultra, forcément, c'est une première expérience, on n'est jamais vraiment dans des conditions ultimes au niveau psychologique, avant d'entamer ce genre d'expérience. Et j'avais notamment un stress sur le contrôle du matos. Alors ne me demandez pas pourquoi, parce qu'il y a la liste, j'avais le matériel dans mon sac, mais j'avais peur que le bénévole me refuse... Euh, le, quelque chose qui n'était pas conforme conformes je, je stressais pour ça voilà. Donc c'est un petit peu euh, bébête Mais euh, je stressais pour ça Et au final ça s'est très bien passé Les bénévoles sont super agréables, merci Ils ont tout validé mon matériel Donc c'était très bien euh, Et, en, et le, même le circuit hein, Le circuit ça se passe bien, c'est bien organisé Ça se voit que c'est rodé euh, Donc si vous faites des ultras comme ça de cette importance Sachez qu'ils sont rodés, ils sont habitués et, et ça se déroule bien, il n'y a pas beaucoup d'attente, enfin ça, ça, ça va quoi. Euh, la nuit d'avant... La nuit... Euh, alors voilà, j'avais comme, comme stress aussi d'avant-course de comment allait se passer euh, ma première nuit dehors. Alors, comment s'est passée ma première nuit dehors Donc c'est Steve qui me demande. Salut François, on en avait discuté en vrai lors d'une sortie trail que j'avais fait. Salut François, une de tes appréhensions était de courir de nuit Peux-tu nous détailler un peu ce moment atypique Merci, au plaisir de te croiser sur les sentiers. Bah oui, moi aussi, Steve, au plaisir de te croiser sur un sentier et euh, eh bien euh, comment s'est passée la nuit alors il euh, y avait un ravitaillement donc c'était à Gavarny, j'étais cuit de chez cuit. j'ai croisé ma femme, il était environ 22h30 et quand je suis ressorti du ravitaillement il était 23h, au début je pensais dormir là parce que j'étais vraiment fatigué ma femme m'a poussé à ne pas faire ça parce que c'était pas, pas un endroit qui était fait pour ça parce que euh, ben, la base vie c'est quand même un lieu qui est plus à même de vous recevoir pour dormir avec euh, délicant, une pièce qui est dédiée, souvent au calme, gardée par quelqu'un et euh, bah écoutez du coup je, je, elle m'a dit mais dors pas là, l'autre, euh, la base vie ce sera plus, tu te pourras plus te reposer et donc j'arrive à cette base vie et donc j'arrive dans la salle où euh, je prends mon sac euh, mon sac que j'avais euh, prévu pour la base vie, je vais vers la salle où il faut, pour dormir et là donc il y avait un pompier qui était à l'entrée et il me dit il bah, n'y a pas de lit de dispo, bah, tous les lits étaient chargés il y avait tout le monde en train de dormir, ça a ronflé là-dedans ça puait la mort et euh, le gars il me dit il n'y a pas de place Bon au bout d'un moment je crois que je lui ai fait un regard, euh, comme je dis dans mon compte rendu, ça devait être un mélange de tout. Euh, j'ai le fusillé, mais en même temps du caliméro, enfin euh, voilà j'étais dégoûté, euh, je savais pas comment j'allais faire, j'étais cuit, euh, et là il y a un mec qui se ramène avec des lits de camp sous le bras et puis qui sait qui, qui, qui allait les installer dans une salle. Bon coup de chance, du coup j'étais le premier dans la salle, c'est la, la, la salle où il donnait les sacs de base vie. Donc du coup il y avait des mecs qui passaient tout le temps autour, ça braillait là-dedans, il y avait de la lumière, c'était pas du tout fait pour dormir, Mais de toute façon quand t'es cuit, tu t'endors. Donc euh, je, je me suis dit, bon bah je vais. Comme il n'y avait pas tout le confort nécessaire pour dormir correctement, ben bah, je me suis dit euh, ne mets pas de réveil, tu t'endors quand tu t'endors et tu te réveilleras quand t, bah, ton corps aura décidé de se réveiller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai dormi une heure et demie environ, j'ai pas mis de réveil, alors vous savez, vous avez la possibilité de demander à un bénévole de vous réveiller ça se fait, euh, et souvent, ils sont plutôt euh, consciencieux à bien vous réveiller quand vous repartez, mais je vous conseille quand même de mettre un réveil euh, si vous avez peur de ne pas vous réveiller, mais moi, je, voilà, je, je vais dit, je, je vais pris cette, cette option-là, et ça a très bien marché pour moi, et du coup, je suis reparti, en, je, suis re, je, je me suis réveillé, je me suis changé, je suis allé manger, j'étais frais, j'étais vraiment bien, ça se voit sur la vidéo, je repars, je suis frais, je suis content, et donc la nuit, le reste de la nuit c'est vraiment super bien passé, il y a eu un peu de nuit encore et puis après le jour s'est levé assez vite et ça redonne un regain d'énergie d'avoir le jour qui se lève. donc voilà, euh, donc cette réponse était un petit peu longue mais euh, de toute façon la vidéo sera longue. Alors ensuite, euh, chaleur, alors la chaleur comment je l'ai gérée euh, Bah pas très bien, <rire> Alors déjà des conseils pour gérer la chaleur En théorie qu'est-ce qu'il faut faire Déjà il faut sous-doser Ces boissons glucidiques parce qu'on assimile Différemment les glucides quand euh, Il y a une forte chaleur et, euh, et dû à la transpiration aussi Enfin voilà on, on assimile ça différemment Donc il faut sous-doser par rapport à ce qui est conseillé en temps normal Ensuite il faut mouiller ses artères euh, Les artères donc les endroits le où, où, où, où Le sang passe en afflux Le plus important parce que ça va Rafraîchir vos artères et donc le sang va être rafraîchi Et donc ça va diffuser dans tous vos membres Et ça va rafraîchir votre corps donc rafraîchissez autant que vous pouvez, vos, vos artères, et euh, donc voilà, couvrez-vous la tête, ça c'est évident. Et donc, boire quand on a soif par petite gorgée. Alors là, je vais casser un mythe parce que euh, tout le monde dit qu'il faut boire avant d'avoir soif, moi j'y crois pas. Euh, voilà, j'y crois pas à ça, je, je l'ai dit ça déjà, boire avant d'avoir soif, je voilà. mais maintenant j'y crois plus à ça, parce que je trouve que, le, enfin je pense, et je suis même convaincu que l'être humain, il est fait de, de, de, de, de, depuis des milliers d'années, voire des dizaines, des millions d'années, avec des automatismes et des réflexes qui nous ont permis de survivre jusque-là, et jusqu'à preuve du contraire, dès que notre corps a eu besoin de quelque chose, il a su nous le faire dire, et du coup, bah quand t'as as envie de boire, le corps, il te dit j'ai soif. Donc tu bois. Et pourquoi te boire quand ton corps te dit pas j'ai envie de boire Ah j'ai un peu de mal avec ça. Euh, voilà. Bon, ça c'est une croyance que j'ai, vous en faites ce que vous voulez. <rire> euh, ensuite, du coup, j'avais... Euh, alors mes erreurs justement concernant... Euh, mes, on va enchaîner avec mes, mon, mon erreur concernant l'hydratation. Euh, J'ai eu une déshydratation, j'étais vraiment pas bien, j'étais pâle, j'avais la bouche sèche, j'arrêtais pas de vomir, je pouvais plus manger, je pouvais. Euh, voilà, alors pourquoi ça s'est produit euh, J'ai eu une. Euh... Euh, un moment où j'avais plus d'eau parce que j'avais qu'un litre 5 sur moi, un litre 5 litres, quand il y a des conditions chaudes pour un gars de mon niveau, c'est pas assez. Donc ça c'est une erreur que j'ai fait, j'avais pas assez d'eau sur moi, j'avais qu'un litre 5, et euh, du coup j'ai été obligé de boire dans l'eau des, des rivières, des torrents, chose que l'organisation nous avait décommandé de faire et conseillé de ne surtout pas faire. Donc je l'ai fait parce que j'avais pas le choix, j'avais plus d'eau, c'était soit ça, soit je séchais sur place comme un ramor. Donc j'ai décidé de boire de l'eau des rivières mais bon forcément elle est pleine de bactéries et notre corps n'est pas habitué à les assimiler donc je pense que ça a brassé tout mon corps. Ensuite une fois arrivé à un ravito j'ai bu 500ml d'un coup d'une traite chose qu'il faut non plus ne pas faire parce que du coup il y a plein d'eau dans l'estomac donc quand tu cours ton corps il est brassé il y a plein d'eau dedans euh, donc euh, tu ne l'assimiles pas. Et euh, voilà, j'ai eu ce moment-là qui a été très long, ça a duré 5-6 heures, où j'ai été vraiment dans le au plus profond, euh, et où j'ai failli abandonner, où j'ai même envoyé un texto à ma femme en disant, voilà, va au prochain ravito, j'abandonne, je, euh, je lâche prise, je lâche les chevaux, j'en ai ras le cul, on rentre à la maison, et là, quand c'est comme ça, le cerveau il trouve tout un tas d'excuses, les meilleures du monde, pour arrêter et pour vous faire mettre le clignotant à droite. Alors, comment je m'en suis sorti de cette déshydratation euh, tout d'abord, ça s'est un peu passé là-dedans. Je me suis dit, euh, bon, t'as encore envie, euh, t'as encore à boire, même si c'est pas de la bonne eau, tu t'en bois quand même. Euh, ensuite, tu vas, tu vas au prochain ravito, au niveau des barrières horaires, j'étais bien. Euh, tu vas voir les, les infirmiers ou les médecins ou qui, les gens qui sont là pour t'aider. Ils, ils ont sûrement des méthodes pour te réhydrater. Tu te reposes, tu restes jusqu'aux barrières horaires à la limite et tu repars. Et puis tu vois bien comment t'es. Si t'es au plus profond, tu repars. Tu repars pas. Euh... Bon, j'ai pas eu besoin parce qu'au final, au repas vidéo d'après, bah, j'étais réhydraté. Alors, comment je me suis réhydraté euh... Alors, en plus, ça me, ça me permet de répondre, de rebondir sur une question qu'avait David. Euh, salut et bravo. étant ton nom finisher sur le 120 À mon grand regret, je, ouais, je... je peux comprendre. Euh, je voulais savoir comment tu as réussi à repartir après ta dhydratation et après ton coup de mou. Merci pour tes réponses, car c'est aussi. Car c'est pour ça que j'ai abandonné. Euh. Et eh bien, c'est une soupe. La soupe m'a sorti de là. Il y a eu une soupe à un Ravito, et euh, cette soupe-là m'a sauvé. C'est donc le fait de, de boire quelque chose de. Excusez-moi. De chaud. De chaud et de, et de, de salé et de, et de liquide. Et de liquide, ça m'a requinqué puissance 1000. Franchement, quand je suis arrivé devant le ravito que j'ai vu qu'il y avait de la soupe, mon corps il a fait « Hein, il me faut ça !» Voilà, j'ai écouté mon corps, j'y suis allé comme un bonnet, j'ai pris ma tasse, j'ai en en en en en enquillé, bon, il était un peu chaud de départ, j'ai enquillé la soupe, la soupe, la soupe, la soupe, j'en ai repris même en partant, euh, je, je, je m'en suis fait un peu dans la descente, et ça m'a requinqué de ouf La soupe De la soupe voilà, et donc après, après tous les ravis, euh, à tous les ravitaux, qu'est-ce que je prenais de la soupe, voilà de la soupe, je me gavais de soupe, et ça m'a tenu hydraté jusqu'au bout, alors un signe aussi qui vous dira que vous êtes déhydraté, c'est que vous ne pissez plus, alors que vous ne pissez plus ça c'est le stade extrême, et si vous pissez et que c'est jaune de ouf, là euh, c'est pareil, ça pue, donc euh, buvez euh, ce qu'il faut, et euh, ça, va, ça va se réguler au bout d'un moment en tout cas je l'espère avant de passer par la case médecin euh, ensuite euh, alors euh, erreur attention aux siestes sauvages ah oui ça c'est quelque chose que j'ai fait je me suis calé un moment un matin dans, dans, dans, vous voyez sur la vidéo là quand j'étais au plus profond je me réveillais d'une sieste et là mes muscles impossible de repartir je ne, ils ne pouvaient pas me relever je, Voilà, j'ai eu ce, ce moment là et donc euh, j'ai dû demander à des randonneurs de m'aider euh, à me relever alors une fois debout ça allait voilà. mais attention à vous alors euh, ensuite euh, j'ai eu aussi un début d'ampoule au niveau de mes bâtons alors sur mes bâtons en fait j'ai des, des petits gants et j'ai eu un début d'ampoule début ici là voilà Mais un vraiment très léger, hein. ça, ça a commencé mais je pense que si j'avais eu plus long j'aurais pu en souffrir Et donc ça me permet de rebondir sur une question d'Igor euh, C'était ta première course avec des bâtons, tu étais bien préparé pour ton ultra ou as-tu galéré Ampoule, crampe, transpiration des mains etc Alors en ce qui concerne les bâtons, effectivement j'avais jamais fait d'ultra ou même de trail en montagne avec des bâtons et donc sur toutes mes sorties longues et sorties en côte, eh ben, je m'entraînais avec les bâtons. Toutes les sorties, je les ai faites avec les bâtons. Donc oui, je les ai bossées. Euh, J'ai aussi appris des techniques pour se servir des bâtons. Parce que tout le monde ne peut se... pas s'en servir. Il y en a qui sont très dangereux avec des bâtons. Et ça sert à rien de les avoir en mode euh, en mode euh, juste euh, pff, comme ça, là. Les planter loin devant toi. Si c'est pour ça, autant les laisser à la maison. Il faut apprendre à s'en servir. Apprenez vraiment à vous en servir. Et euh, vous gagnerez vraiment énormément en efficacité euh, non, alors j'ai pas eu du coup de, de crampes au euh, bras ou au enfin bref, j'ai pas eu de crampes euh, les transpirations des mains non plus j'ai pas eu ce problème là euh, et donc j'ai pas galéré alors par contre moi je les utilise que dans les, euh, dans les montées, les bâtons, dans les descentes je les utilise pas du tout euh, parce que je suis plus à l'aise dans les descentes et dans les montées par contre ça m'a bien aidé parce que je galérais vraiment beaucoup euh, voilà Ensuite, euh ah oui, j'ai fait cette erreur là aussi, c'est que j'avais du matériel avec moi pour me préparer euh, au départ, comme je fais tout le temps euh, de façon classique, sauf que il vous faut avoir du matériel, certains types de matériel en double, pour le mettre, bah, pour l'avoir avec vous au départ, mais pour l'avoir aussi dans le sac de base vie, parce que le sac de base vie c'est comme si vous refaisiez un départ. Donc voilà, c'était mes conseils par rapport à ce trait du GRP 120 bornes, alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, J'y répondrai soit en commentaire, si c'est une réponse rapide, soit, soit en une vidéo spécifique ça, je pense que ça peut intéresser un grand nombre de gens. Donc n'hésitez pas à poser vos, toutes vos questions dans les commentaires. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et le petit commentaire sympa qui va bien à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres gens. N'hésitez pas non plus à participer à mon Tipeee, ça me fait, me fait vraiment extrêmement plaisir si vous participiez. Et puis je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye